Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le samedi 13 mars 2021. Qu'est-ce que c'est Vite fait, je vais, vous le faire en, je vais vous faire un peu, j'essaie de faire des trucs un peu créatifs, enfin un peu créatifs dans la mesure du possible. Qu'est-ce qu'il y a Je vais vous parler de la lune, de la lune, de cette nouvelle lune, je vais euh, vous réexpliquer en deux secondes comment ça fonctionne, on va regarder de façon plus globale ce que ça induit pour nous tous, et puis à la fin, je vous ferai un truc, euh, j'ose espérer qu'on ne l'a pas vu souvent, je vais vous parler de la lune noire, nouvelle lune, lune noire, ça m'a donné envie de faire ça. Euh, c'est un truc qu'on en parle, mais très peu de gens savent ce que c'est, et ça, je pense que ça va vous intéresser. Allez, c'est parti. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune On est sur Terre, on regarde ce qui se passe, je vous le refais un peu à chaque fois, on regarde le ciel et les deux sont dans le même axe. Hein, Soleil-lune, vue de la Terre, plac, les deux sont dans le même axe, donc ça augmente, ça crée une, un point de liaison en fait, entre les parties conscientes solaires et les parties inconscientes lunaires. Donc c'est toujours une remise à zéro des compteurs en ce qui concerne nos, nos, notre approche conscient-inconscient et on démarre un cycle nouveau qui va durer à peu près 28 jours. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant. Elle se réalise elle se réalise très précisément à, je l'ai noté, 23 degrés du signe des poissons, troisième décan poissons. Donc, qu'est-ce que ça induit mécaniquement Ça induit un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle qui s'amorce. Pour qui Pour qui est-ce que c'est extrêmement positif Mais avant <rire> Avant, je vais vous dire qui se la prend un peu en pleine poire, parce que quand il y a une concentration de planète dans un coin, il y en a deux qui se le prennent en carré, un qui se la prend en opposition, qui va être très légèrement fatigué, très légèrement agacé, on va commencer comme ça, ça va être tous ceux qui sont en face, donc mes, mes 3e décan vierge, et les deux qui sont en carré, mes 3e décan sagittaire et mes 3e décan gémeaux. Vous trois, bon, cette journée de samedi, on la vit zen, on, vraiment, on la vit zen, elle n'est pas dramatique dans le ciel, elle ne forme pas de aspects particulièrement tendu avec des planètes lentes tout ça mais peut-être un peu de fatigue et d'agacement samedi matin tout simplement voilà on a vu le côté un peu un peu excitant maintenant regardons ce qui est positif cette nouvelle lune en poisson, elle est extraordinairement inspirante, elle est riche, pourquoi Parce qu'on est dans l'univers de Neptune, de l'intuition, du ressenti, de, de, de, de ce que Jung appelait l'inconscient collectif, Neptune. Elle se réalise en conjonction justement avec Neptune, donc j'ai Soleil, Lune, Neptune et Vénus même dans la zone qui est intéressante, je vais vous en reparler après parce que c'est ça qui me plaît le plus, c'est ce côté arrondissant qui va aller avec. Nouveau cycle, nouvelle phase, extrêmement constructive, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Pour qui pour mes poissons, super, on amorce un nouveau cycle d'un mois. Mais également, pour mes cancers, pour mes scorpions, vous trois, vous êtes les gâtés, quatre planètes en poissons qui sont plutôt heureuses, douces et harmonieuses. C'est que du bonheur cette histoire qui s'amorce pour le mois qui vient. Mais également, si c'est en poissons, ça donne un petit coup de pouce à mes capricornes et un petit coup de pouce à mes taureaux. Vous cinq, vous cinq que c'est agréable de vous annoncer un climat qui démarre, un mois nouveau qui démarre à partir de ce 23, dans une dynamique féconde, constructive, pleine de sensibilité, de ressenti, fin, d'affect, de, de, de, de, de perméabilité, d'intuition. De, Toutes ces bonnes énergies qui sont le condensé de Soleil, Lune, Vénus, Neptune, c'est très fluide. Hein, c'est très fluide sur le plan humain, en fait. C'est ça qu'on, je voudrais mettre en lumière et en avant. Bon, ça, c'est ce bon climat de cette nouvelle Lune. C'est dit, nouveau cycle qui s'amorce, emprunt de, alors, si on pousse un petit peu le cran un petit peu plus loin, quand on me met en liaison euh, l'une Neptune, l'une Neptune immédiatement, je pense à Baudelaire, Rimbaud, l'hypersensibilité, quand je vois euh, cette conjonction avec Vénus, quand je vois tout cet ensemble planétaire, c'est surtout ce que je je vous conseille de mettre en lumière, avec à partir de ce 13 mars, pour vous 5, après les autres j'en parlerai, mais pour vous 5, c'est exprimer, remonter les émotions, les, les, les ressentis, tout ce qu'on a de, de, peut-être de, de, de mis de côté, il faut que ça ressorte là, il faut, faut que ça émerge, il faut qu'on ramène les émotions au conscient, sur un concept qui est, qui est le concept de la psychanalyse le plus basique, le plus simple qui existe, qui consiste à remonter les émotions en les formulant par des mots pour les rendre conscients, pour les conscientiser, pour les digérer, les amorcer, et les désamorcer justement, et passer à autre chose. Donc, phase éminemment constructive pour y voir clair d'un point de vue émotionnel pour vous cinq. Bon, mais il n'y a pas que, il n'y a pas que vous qui êtes les gâtés en ce moment, je vous les refais les gâtés, c'est mes signes d'eau, cancer, euh, scorpion, poisson, et puis tous ceux qui y reçoivent, capricorne et taureau. Vous cinq, tout ce que je viens de dire, ça vous concerne plein pot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel qu'on en est un peu pour tout le monde, il y a toujours Mercure, le mental, l'intelligence qui en ce moment est toujours dans le signe du Verseau, il va transiter, il va passer en poisson dans les jours qui viennent, il deviendra plus intuitif, mais dans tous les cas, euh, tout ce début de semaine là, qui va arriver, Mercure, l'intelligence, cette capacité conceptuelle, cette disposition créative dans le signe du Verseau permet, et c'est sa force Mercure en Verseau, donc il nous distille ça tous, de changer l'angle de vue, de modifier les prismes, d'avoir une, une visibilité sur les, les informations qu'on vous donne en vrac, de parvenir à faire le tri en justement changeant d'angle. C'est vraiment la force de Mercure en Verseau, cette compréhension instinctive des situations, des concepts, et ne pas se laisser piéger dans un système qui restreint le raisonnement, mais qui au contraire l'ouvre. J'aime Beaucoup, beaucoup Mercure en verso, euh, j'appelle ça les intelligences prométhéennes, des dispositions à avoir, pas spécialement l'esprit critique, mais tout simplement la capacité à voir au-delà de l'apparent. C'est carrément créatif, euh, c'est inspirant, et, et en général ce sont des très belles intelligences, les Mercure en verso, je les apprécie beaucoup à titre personnel. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Mars est en gémeaux, euh, Mars la pêche pour mes signes d'air, hein, là aussi. si Mercure est en verso, Mars est en gémeaux, excellent pour qui quand Mercure est en Verseau, bon pour mes versos, bon pour mes gémeaux, bon pour mes balances, et bien évidemment, bon pour mes béliers, bon pour mes sagittaires. Quand Mars est en gémeaux, pour qui est-ce que c'est bon Mars, l'action, on se bouge, et puis il est réactif en gémeaux, il est débrouillard. Donc Mars, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos, s'il est en gémeaux, excellent pour mes béliers, et excellent pour mes lions. <rire> Mais dis en ce moment, il n'y en a pas beaucoup qui vous veulent du bien. Donc pour une fois, qu'il y en a une qui vous pousse, qui vous stimule à trouver des solutions à tout ce qui vous tracasse, c'est tout à fait positif, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est dit, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Dans le ciel, il y a toujours Pluton fin capricorne qui protège mes fins vierges, ça compense complètement l'opposition qu'il y a en ce moment. Euh, il y a un jeu d'équilibre qui est pas mal, parce que cette configuration de nouvelle lune, elle forme des soutiens, des aspects, tout à fait intelligent, avec des planètes douces, et puis elles forment des forme un sextile, des sextiles du coup, avec Pluton, que la planète de l'anxiété, qui, lorsque ça forme des espèces harmonieux, ça marrondit tout ça ça, ça, ça, ça se distille mieux, il n'y a pas d'anxiété profonde, on arrive à mieux intégrer tout ce qui nous tracasse, on, mieux le ramener au conscient, mieux le formuler, mieux le digérer, et mieux l'évacuer. Voilà, c'est une synergie. Hein. Ça c'est Alfred Adler, c'est un autre dossier, on en parlera un autre jour. Euh, remonter les émotions et les évacuer concept extrêmement intéressant, on, on, on trouvera l'occasion d'en parler ensemble. Euh, je voulais aussi vous parler donc de la lune noire. Je ne veux pas vous embêter avec des trucs techniques, euh, mais on en, on en fait des gorges chaudes de la lune noire, qu'est-ce que c'est hein On regarde dans un thème la lune noire, etc. Certains ont une appréhension de la lune noire parce que c'est lune noire, de suite ça tracasse, on va balayer ces idées reçues, il faut comprendre mécaniquement ce que c'est que la lune noire. Ce n'est pas une planète, du tout. C'est ce qu'on va appeler l'angle mort du ciel. Attention, c'est ça le concept. L'angle mort du ciel, qu'est-ce que c'est Tous ceux qui ont conduit une voiture, ou même qui ont été passagers, mais on le voit moins quand on est passager, mais on est tous montés dans une voiture, en théorie, dans notre vie une fois, le conducteur a un champ de visibilité à, en gros, 90%. 90 c'est ce qui est devant, c'est un peu ce qui est en latéral, et puis par le jeu des rétroviseurs, on a une visibilité sur les trois quarts des, des situations à l'arrière. Mais il n'empêche qu'il y a toujours ce qu'on appelle un angle mort. Il y a un endroit derrière nous, malgré les rétroviseurs, où on voit pas, on voit rien. Voilà, parfois il y a des accidents, ils accidentent, gens qui reculent, ils écrasent un truc, ils se cognent, voilà, parce que c'est l'angle mort. Eh bien, la lune noire, c'est très précisément ça. C'est l'angle mort du ciel, en fonction de l'axe de la Terre. Cet angle mort-là. Il n'y a pas de panique à avoir, c'est tout simplement, on va, si je devais vous trouver une formule, quand on trouve des planètes conjointes à la lune noire, ce sont ce que je vais appeler, pour simplifier, des talents en sommeil. Des talents en sommeil, c'est-à-dire que ce sont des ressources qui peuvent, vis-à-vis -vis du monde extérieur, paraître comme non apparentes, tout simplement. Euh, prenons un exemple concret, un, un soleil conjoint à une lune noire, dans un thème, va donner quelqu'un qui euh, peut-être va... Avoir un petit peu de gêne pour se mettre en lumière d'un point de vue ego autorité Tout simplement, hein, dans des situations spécifiques où ce sera nécessaire, ce talent émergera naturellement, sans entrave particulière. Quand c'est la Lune, c'est la sensibilité qu'on peut avoir un peu de mal à exprimer. Lorsque c'est Mercure, c'est le talent dont on se servira pas spontanément, qui consistera à communiquer pour mettre les choses au clair, si en cas de besoin pour puiser dessus, mais il faudra aller le chercher. Quand c'est Vénus, ça va être la disposition à exprimer ses émotions. Quand c'est Mars, ça peut donner des profils qui parfois attendent un peu le dernier moment pour réagir, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de panique à avoir avec cette notion de lune noire euh, qui n'est, on vient de le voir, qu'un angle, L'angle le plus éloigné, l'angle le plus loin. Hein. Par exemple, en hiver, le soleil nous éclaire, sous un... chez nous, dans... sous nos latitudes, le soleil nous éclaire un peu moins. Hein. Sa course sur l'horizon est plus courte, donc on a moins de lumière. C'est pareil pour la lune noire. On est dans l'angle de la Terre où il y a le moins d'influence, le plus lointaine, en fait, tout simplement. Donc, la lune noire, c'est ça. C'est un concept, c'est un angle. Hein. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Au contraire, ça peut donner des ressources formidables quand on regarde un thème, de voir comment elle se dessine, comment on peut puiser dessus, comment on peut s'appuyer dessus pour aller chercher nos ressources profondes. Ça, c'est intéressant de mon point de vue. Voilà, c'était vite fait une petite nouvelle lune. Et puis, euh, qui dit nouvelle lune, lune, lune noire, je voulais vous en parler parce qu'on en parle très très peu de cette lune noire, on en fait tout un roman, et en fait, c'est tout simplement un angle de la terre. Voilà, c'est dit. Euh, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Et puis, puis on se dit à très vite, quoi. Hein à la semaine prochaine, on aura encore plein de trucs à se raconter, parce que le ciel, il bouge en permanence. Merci.